Ces mecs avaient leur bonheur, voulais la mienne Être dans un collège privé, quel en est l'avantage le regard des Ariennes sur toi Comme un animal en cage, suis différent d'eux je bosse comme un alien pour que mon art vienne mettre la fessée. Les voix du Seigneur sont impénétrables, celles du succès, je les apporte large. J'ai appris de sorte, être là où je voulais être un grand poète. Je prends de l'ampleur, mes vieux audios s'exportent. Malgré ce que veut mettre se forde. Je sais pas si y j'aurais pu me noyer. Mais en essence, si ou aller par chance, je pris la poignée. Malgré l'absence du portier, je m'en sens. Le black sonne à la porte, La daronne, flip et Avec dans ses bras son labrador sans savoir que je suis celui que les trois quarts adore. Je mène la quête qui prolonge la paix. Tu te rappelleras que je suis trop saqué. Je vois de belles aux ingrèges, de mentir. Si elle fait' qu'à mon pote Aragon. Je repars avec la belle Pour moi elle rembarbe les babes, tout Je suis plus chanceux que Black M On me connaît par tous ces centaines que je fais héros Je suis riche Je m'apprête à signer sur un label Pour une centaine de milliers d'euros Pourtant son père le disait ce mec est nègre. Ce n'est pas qui vaut rien mais disons Que l'espèce inférieure passe moins de temps à l'extérieur d'une prison N'oublie jamais ce que je t'ai dit Les aigles, ne coûte pas les pigeons Je t'en prie, Suite suis ta raison Ne fais pas ça, maman et moi, chérillons. Toutes les portes sont ouvertes, préserver l'espèce est ta mission. Toute sa famille fait une montée de stress, mais elle s'en fiche, pas une minute de plus, elle reste, car qu elle que je pèse, je suis un plat différent. Après ces années, je ne suis plus le même, et mes peurs sont entiers. Mon visage n'a-t-il plus dans le même teint, se retourne vers moi. Quand elle voit que je grandis et que je m'apprête à devenir quelqu'un, ça change la donne, je pense, mais je pardonne, j'ai appris la tolérance à l'image de Canty. Quel est le motus operandi De mon élévation, compte tenu de mes narrations Deviens une sorte de moyen pour enquiller Dis à ton père que c'est mort Qu'on n'investira pas ensemble dans l'immobilier Il comprend pas mes efforts Il pense que les miens sont trop Dis-lui S'il est tente encore de m'humilier Que ça fille en séparation de bien Sur les liens du mariage pendant que tu es Et si un jour il me parle bien Et qu'il me demande un freestyle Je dirai bien sûr je suis là pour Mais ce sera sur les élus Ou bien mon parcours de scan. Je n'ai pas de message au panthéo Je dis tout ce que je pense tout Oh. Quoi d'autre? Ouais, disons que je fais ce que je veux. J'arme depuis l'époque où t'as fait traîner avec ceux qui se shootent au déo. Oh. A ce moment, elle me saute au cou, et me chuchote. T'es mon héros. Pourtant, son père le disait, ce mec est. Nègre! Ce n'est pas qui vaut rien, mais disons que l'espace inférieur passe moins de temps à l'extérieur d'une prison. N'oublie jamais ce que je t'ai dit, les aigles. Ne goûtois pas les pigeons, je t'en prie, suis ta raison. Ne fais pas ça, maman et moi chérillons. Damn! Toutes les portes sont ouvertes, préserver l'espèce est ta mission Toute sa femme, famille fait une montée de stress Mais elle s'en fiche, pas une minute plus elle reste car elle sait je suis un plat différent, celui qui fait des espèces